Wow non il fait ça le Crash Bandicoot <rire> Donc euh, préparez vous au nombre de waouh. Wow, wow. Voilà je respecte même pas je suis sur lui Ah d'accord je suis mort <rire> Bah super euh, crêpe waouh. <rire> ah c'est bizarre là on a entendu le wow, wow, wow, wow, wow. <rire> Voilà donc on revient sur Crash Bandicoot Mais là le Remastered Donc c'est parti Voilà. Les rues de Paris. <rire> non Putain, j'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef Ah, oh, fait chier, il m'en manquait une, même deux. Bon, c'est pas grave. Il m'en manquait deux, voilà. Et euh, je voudrais bien ta taper les deux, sauf que je reste de mourir. Allez, on va tenter, on est des bons joueurs. On va tenter, on va tenter de faire des louches. Ah Putain Ah, putain, la manette <rire> Bon, on va pas faire ça, hein, sans ça casse-pied trop de vie. Eh ma copine <rire> wow. Oh Plus c'est un peu dingo. Oh, ou. Machine temporelle de coco. Oh On peut jouer coco Coco Coco, coco. Oh putain, non, j'avais j'ai compris mieux pourquoi c'était euh, On pouvait pas jouer à coco. Pas des messages, je regarde ça après. Vu que c'est un peu la. Galère, tout au bon Putain. Et voilà, dans le trou. <rire> putain Saut so, Saut so. Et là, droite. Et c'est. Oh, oh, oh, okay. Attends, je ne peux pas que j'oublie. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire D'accord, je me connard. Attends, laisse-moi. Oh. Putain, de caméléon. Non, je hurle. Je hurle. Ne te déplace pas, s'il te plaît. Non. Putain. Ah putain, le salaud. Ah, quoi que Ça a marché. Attendez, s'il te plaît. Ne... Ok, là. Ok, là, j'ai des chances. Voilà Dans le cul, le PUTAIN Non, j'aurais pas dû Si des hébergements. Derriolane est magique. Rest zen T'as eu deux hébergements et t'as eu un raid tout à l'heure Faire chier... S'il te plaît... Oh oui OUI Dans ton cul Noie-toi, c'est ça Va en enfer eh bien merci Holland pour euh, m'avoir passé 5 bits. Euh, merci de m'avoir envoyé 5 bits. <rire> mmh. 5 belles bits. <rire> mmh, 5 belles bits. <rire> Waouh <Wow> <rire> J'étais concentré aux bits, désolé. Voilà. Putain. Ah oh Ça faisait longtemps que j'avais pas tapé mon clavier. <rire> Et en plus avec ma tête. Ah oh, Je le crâne Oui, j'ai le crâne Ouais on va pouvoir découvrir à quoi servent les trois crânes. Parce qu'à la fin, au lieu d'avoir la copine, je vais avoir euh <rire> le chauve, quoi. Yata <rire> J'allais me taper le vieux <rire> Bon, euh, Mac Lesby, tu euh, te <rire> oh, oh, oh My body is ready. Boum Allez Une dernière, une dernière, allez, allez, allez, allez Ça c'est le moment le plus historique à faire your... <rire> Voilà, lui aussi il fait wouh <rire> En faisant la chute, on va pouvoir baiser ensemble, nous pouvons créer des portes de milliards et on vole ton... C'est plein <rire> Premier crash port fait, on va enchaîner le second. va me toucher la nouille Attends. oh d'accord <rire> je vais monter au, au premier étage s'il vous plaît putain j'ai pas vu l'animation euh, <rire> de Crash Bandicoot en bas en <rire> <Un> haut oh. <rire> ah encore euh, l'appel euh, Skype euh, de Cortex fait chier ouh ouh <rire> bon bah puis merde <rire> ah d'accord je savais pas du tout trouvez le bonus il y a un truc caché bah, c'est bon, je crois que je l'ai trouvé. Hein. Euh, le jeu est cassé, lol MDR. <rire> bah, je savais pas du tout, euh, Yuna. Euh... D'ailleurs, tu sais quoi, je t'offrir même un cadeau euh, si tu suis la chaîne. Vu <rire> parce que nous sommes bientôt atteints les 100 followers. Bah, voilà. <rire> Yuna, merci. Et maintenant, nous sommes à 100 followers. Un beau cadeau d'anniversaire. Rien que pour nous. Bon, il y a peu le chiffre 100. Mais regardez, il y a un gros cadeau. Et je vais faire aussi la danse du phoque avec ce cadeau et avec la musique de joyeux anniversaire pour ses 100 followers Ouh Attends, saute sur le petit ours dans le warm-up. Ah, attends, on va voir ça. Voilà, donc, euh, Je suis en train de harceler, euh, le pauvre Polar. à euh. ah, plusieurs fois Passe-moi <rire> Passe Passe-moi Oh Mais moi, je voulais des subs <rire> Ah, d'accord, il faut peut-être que je l'emmène là-bas dans les trous. Oh! Eh hey lol, c'est Mario MDR! Do the Marios. Putain, la caisse qui est soulevée en premier, je la touche quoi. Pourquoi les caisses sont obligées de sauter quoi? Putain! Le problème c'est qu'il ouvre à des endroits où je peux pas lancer quoi. Par contre, arrête de l'ouvrir dans des endroits où je peux pas lancer. Fumier Mais, il me largue Pas bah, Cortez avant qu'il fuit. Ok, c'est parti Fils de plus viens ici Ok, une chose, On va taper. Et ensuite, voilà. Je n'ai pas dit mon dernier mot D'accord, bah c'est... Voilà Merci Ouh, La fin, c'est incroyable Tu te casses le cul pour tout, mais à la fin, c'est trop easy Bah, il a fait le con Waouh quel speedrun que j'ai fait sur Crash 2 Waouh Bon bah du coup Est-ce que vous êtes prêts pour le 3 Voilà fin Ah je crois que le Wompa il parle je crois celui-là maintenant Si je dis pas de conneries hein. Après peut-être qu'il le dit souvent sur la personne. OUKA OUKA est LIBRE OUKA OUKA crash, crash, crash. Ah ça a changé Skype Oh Attends ah, wow, trop bien, je défonce tout ce qui me passe au chat, genre caisse pour l'instant, parce que les poissons sont des amis, avant tout, Et oui. D'accord, il, a... il me l'a défoncé, fils de pute, la prochaine fois ce sera plus mes amis ça Les poissons sont des amis, wow, wow, trop bien. Attends, il faut que je fasse ça quand même. Putain, <rire> quel fils de pute, oh putain, tout doucement. Merde, le checkpoint, bon c'est pas grave, on le fait en une seule vie MDR. Le checkpoint <rire> parce que je suis sûr que je vais mourir à ce moment-là. Bon, assez simple pour l'instant. apporter les tigres. Putain, mais la cam vibre. Je peux pas savoir où il y en a. Où je suis. Ça trigger. De... Mais non, il m'a pas bouffé là. Bon, bord va tranquille, tranquille, tranquille, tranquille, tranquille, tranquille. Mais putain, mais la compte ta mère la nitro. Oh. Ça, c'est des cours. En plus, c'est la fin. C'est pas cool. Quel con. C'est pas grave. Je vais arriver deuxième. J'aurais dû fermer ma gueule. Chop le checkpoint. Mais putain, elle a glissé. Comme ça. Oh, il y a plein de vie là Mais pourquoi il y a plein de vie euh, au bord euh, Ça sert à rien, ça sert juste à faire joli. C'est trois vies de narguer. C'est vrai qu'il nargue un peu du genre, euh, bonjour, je suis Navy il ne pas nous avoir. Wow Wow, wow, wow, wow Activision, il faut, il faut vérifier ça nouveau. Hein. Oh, quelle migraine. Je ne me sens pas très bien ces temps-ci. Oh mon dieu, référence à, <rire> à ce rageur <rire> It was at this moment he knew. He fucked up. Merde Putain j'ai même pas capté le, le la caisse. <rire> What a story Hugo. What a story Mark. Ok. Ah oui. D'abord eux ils font un duel tête à tête. Ah <rire> il faut que le, il faut que le dans le trou ou quoi Ah je sais pas, j'ai pas envie d'entrer dans le trou. Je préfère faire un encore défoncé. Go. Oh, go. Ah, peut-être qu'il faut je que je rentre. Ouais, non, ouais, c'est le hésité, Voilà, je le savais. N'entre pas dans le trou, Hugo. Bah, merci. Merci de le dire au bon moment. Faut pousser Cortex dedans, je suis sûr. Ah, pas con. <rire> origin mon gars qu -ce qui pense qu'il est quand même avec moi Et je voudrais une femme Mais on a terminé <tous> <tous> Applaudissements attendez <tous> <tous> Bravo Hugo tu as terminé le <tous> jeu <J 'ai> <tous> C'est ouf wow, Quel public incroyable Il y a même Dimitri qui est... Qui gueule à fond là <tous> ouais. Ouais. Et il n'y a, <tous> a plus personne Non. Et c'est reparti <tous> <tous> <tous> <tous> Bah non c'était bon. Eh <rire> okay. hey, non je déconne <rire>